Alors, il y a un petit détail qui va peut-être vous frapper directement dans le décor, c'est la lumière là qui se trouve par terre. Mais sachez qu'il y a un être dans mon appartement qui n'y est pas pour rien. Oh, regardez le chat Donc voilà, le temps que je répare un petit peu ceci, je pense que les propriétaires de chats me comprendront aisément. Alors, hier, j'ai sorti une nouvelle vidéo et j'ai eu un petit problème avec, et vous me connaissez personnellement, me plaindre, c'est pas trop ce que j'aime faire, voilà, hein, ni euh, vanner ou dénoncer des petites choses quand elles me dérangent. Bah, c'est à nouveau le cas aujourd'hui et il se trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant donc je voulais vous montrer un cas d'école, un cas pratique, la censure made in YouTube. Et quand j'appelle ça la censure made in YouTube, c'est même pas genre, euh, sais histoire de faire, oh la censure on nous empêche de dire ce qu'on veut, c'est un cas mais réellement d'école que vous pourrez montrer si vous voulez, et que vous puissiez voir un petit peu la face cachée de YouTube, comment cette plateforme marche quand celle-ci n'a pas envie que une de vos vidéos marche tout simplement parce qu'elle considère qu'elle ne remplit pas ses bonnes grâces. Donc hier je sors une vidéo c'est le 14 e Z-Story de ma série où je raconte des petites histoires, j'ai changé de thème par rapport à d'habitude, alors autant des fois je parle de mais j'ai déjà parlé également d'autres choses De paris sportifs De meurtres aussi déjà Bref Les sujets sont diverses et variés Et j'ai pris le sujet Voilà euh, Franc-maçon etc une, une affaire un petit peu sombre Mais assez sympathique J'ai essayé de traiter ce sujet avec euh, des faits Et un petit peu de pédagogie En expliquant ce qu'était ce groupe Dans quoi il était impliqué Dans quoi il pourrait l'être Et au global La vidéo a assez plu Auprès des personnes qui, qui l'ont regardé. Et là les gens ils vont me dire bah, Dans ce cas là c'est quoi le problème Si euh, la vidéo a pu sortir Et si elle a plu aux gens qui l'ont vu. Le problème c'est pas ça. Le problème, c'est la manière dont la plateforme l'a sciemment cachée aux autres gens pour pas qu'elle ne fasse tant de vues que ça. Est-ce qu'il y a un complot envers Zach Non, je pense pas que je sois visé personnellement, je ne le prends pas personnellement. C'est plutôt le fonctionnement de la plateforme qui est de cette manière avec n'importe quelle personne qui sortirait du contenu, qui sortirait des sentiers battus justement. Alors je dis deux fois le mot sortir dans deux phrases, ce n'est pas très très joli à entendre. Et je vais vous montrer un exemple concret de comment ceci fonctionne. Quand vous sortez une vidéo, vous avez accès à votre Analytics. Et depuis quelques années, notamment pour moi, le nombre d'abonnés total que vous avez ne correspond plus du tout avec votre nombre de vues que vous allez faire, dans la mesure où voilà, on consomme YouTube différemment, on va moins dans notre onglet abonnement, ça va plus dépendre de notre page d'accueil et ce qui est suggéré dessus. La page d'accueil, ce qui est suggéré dessus, ce sera selon ce que vous avez vu en ce moment. Si vous avez commencé à regarder un peu de football, vous allez avoir plus de foot. Si vous avez regardé un peu de cuisine, vous allez avoir un peu de cuisine, mais à la fois aussi peut-être des anciennes vidéos que vous avez regardées euh, d'un youtubeur. C'est aussi pour ça que des fois vous pouvez suivre par exemple un créateur pendant deux mois d'affilée, puis si vous regardez pas une, deux, trois, quatre de ses vidéos pour x ou y raison, coup et vous allez le remarquer naturellement ces vidéos ne vous seront plus proposées sur votre page d'accueil c'est un peu comme ça que fonctionne youtube c'est ça que le nombre total d'abonnés ne veut rien dire alors de surcroît quand tu fais des vidéos comme moi depuis 6 ans bon les 450 000 abonnés si je pouvais tondre tout ça et élaguer une partie qui n'est plus du tout active ou qui ne me suit plus et il n'y a pas de problème je l'aurais fait donc quand vous sortez une vidéo vous avez un analytics, un analytics qui vous explique d'où est ce que proviennent vos vues et il y a également un petit top 10 un petit top 10 en mode bah cette vidéo se compare de cette manière avec les autres ce qui te permet de voir ce qui plaît ce qui plaît pas d'où est ce que ça provient d'où est ce que ça c'est assez sympathique pour pouvoir regarder, c'est ajusté, pourquoi pas, bah tiens, ce thème a moins plu, oh tiens, ceci a moins plu, ou alors ceci a plus plu. Et donc, à un moment, je vais voir les performances de mon dernier Z-Story, et là, euh, pff, la, la calamité. Mais quand je vous dis la calamité, c'est-à-dire que c'est la pire vidéo que j'ai sortie peut-être des, je sais pas, de cette dernière année, je pense. Mais sincèrement, je pense j'aurais pu sortir une, une vidéo de 3 secondes où, genre, c'est rien, je fais... Et ça aurait fait plus de vues. Ben alors, alors là, les gens vont se dire mais qu'est ce qui se passe Et avant de vous dire qu'est ce qui se passe, je vais vous donner un petit détail qui a son importance. Le thème de la vidéo n'a pas plu à notre ami le robot YouTube, le robot YouTube qui décide de ta monétisation ou pas. Donc c'est à dire que celui-ci analyse ce qui est dit dans la vidéo, les thèmes qui sont abordés, euh, voilà c'est une sorte d'intelligence artificielle, puis décide si tu dois avoir la monétisation ou pas, sachant que toi-même avant tu juges ta vidéo pour dire si dedans il y a des, euh, je sais pas, de la vulgarité, de la nudité, des sujets chauds, euh, des bikes, comme ça et ça te dit si tu peux être monétisé ou pas. Ensuite, il y a double check du robot et le robot valide ou non, parce que c'est le robot qui a la dernière, euh, voilà, qui a le, le dernier mot. Il me met annonce limitée, ce qui veut dire que la vidéo ne rapportera pas d'argent. Bon, c'est pas grave à la rigueur, ça peut arriver une vidéo qui ne rapporte pas d'argent. Malgré tout, j'avoue que je n'étais pas d'accord avec son diagnostic qui considérait que je parlais euh, d'organisations terroristes de manière non pédagogique et qu'il y avait des vidéos axées sur ces groupes terroristes, sachant qu'a priori, euh, les, les francs-maçons ne sont pas des terroristes. Ça incluait des images choquantes et qui, qui mentionnaient le nom de ces organisations dans la Titre. Bon, j'étais pas d'accord, j'ai demandé une review. Une review de la part d'un être humain de chez YouTube. La review a été faite et elle a confirmé ce que le robot disait. Des fois, elle contredit le robot, même assez souvent. Là, elle l'a confirmé. D'accord, à la rigueur c'est pas grave, c'est pour ça que la vidéo n'était pas sortie le dimanche, je la sors du coup le lundi à 19h, et là, bah comme je vous l'ai dit, la vidéo sort, et patatras euh, Là je me suis levé ce matin euh, 8400 vues en 12h, c'est le bide de l'année pour une chaîne à 450 000 abonnés, mais bon, même si vous avez compris que ça veut plus rien dire le nombre d'abonnés. Au global, par rapport à ce que je sors d'habitude, vous le voyez ici dans le rayon, alors c'est le rayon au-dessus euh, noir. En général, sur cette période de temps, je fais entre 18 et 30 000 vues, pas 8 000, ce qui fait entre 2 et 3 fois moins. Ensuite, il y a du coup toutes les données qui vous permettent d'analyser pourquoi est-ce que la vidéo n'a pas marché à la rigueur on pourrait se dire mais pourquoi ce con se plaint de sa vidéo qui ne marche pas est ce qu'il ne veut pas accepter son bide ça arrive de temps en temps peut-être que le sujet abordé euh, intéresse moins les gens qui le suivent écoutez moi je trouve que j'ai une communauté qui me suit à peu près quoi que je fasse hein, je fasse des vlogs des stories ou qui ont déjà traité de meurtre ou alors de paris sportifs des vidéos cuisine tous les thèmes abordés génèrent un minimum d'intérêt donc à mon sens je peux parler quasi de n'importe quoi ça va intéresser sauf si je viens et que je te prends une vidéo. Vidéo sur un jeu mobile à deux balles, bon là dans ce cas ça peut bider mais bon c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'analyse les différentes métriques et une des différentes métriques euh, vous permet de savoir d'où est-ce que proviennent vos vues. Et là on regarde et je vois du coup le flux abonnement. Habituellement euh, mon flux abonnement me permet sur les 12 ou 13 premières heures de sortie d'avoir entre 4500 et 5600 vues. Et il se trouve que cette vidéo dans le flux abonnement a rencontré un bon succès parce que je suis sur le, voilà, sur le, le, le côté haut du nombre de vues que sont censés m'apporter l'onglet abonnement. Donc les les qui sont abonnés et qui sont allés voir là-bas l'ont tout autant regardé. Les notifications, la petite croix verte, je suis exactement dans la plage que apporte le nombre de vues euh, des notifications YouTube aux gens qui me suivent. Donc, les gens qui me suivent et qui ont les notifications ont autant regardé ma vidéo. Les recherches YouTube ont également permis aux gens qui euh, font bah, des recherches YouTube de trouver à peu près autant ma vidéo. La page de chaîne, c'est classique. De même pour autres, euh, comme par exemple quand je l'ai posté sur Twitter ou sur Instagram. Et à ce moment-là, on se dit bah quel est le souci Parce que le flux abonnement a généré autant de vues, les notifications aussi, les recherches YouTube aussi, tout ça, ça veut dire concrètement que il n'y a pas de réel désintérêt sur le sujet de la vidéo, parce que sinon, les gens qui, sont, qui seraient passés devant dans l'onglet abonnement, dans les notifications, etc., ne l'auraient simplement pas regardé. D'où est-ce que provient le souci Bah, je vais vous le montrer. Le souci provient d'autre part, et on va faire une comparaison sur la source de trafic avec une autre vidéo qui, elle, n'a pas été censurée par YouTube. Là, vous pouvez voir une grande différence, à savoir source de trafic trafic, recommandations YouTube. Les recommandations YouTube qui représentent l'accueil YouTube et le à suivre. Donc, quand vous regardez une vidéo, c'est le à suivre, la vidéo que ça peut te suggérer en rapport avec celle que tu viens de voir. Et là, on voit que... Hmm, ça n'y est pas sur celui d'avant. Il n'y a pas le recommandation, il n'y a pas le à suivre. Ce qui veut dire que la vidéo, concrètement, euh, voilà, et là, on peut même voir euh, sur cette vidéo euh, en classique, regardez, l'accueil YouTube, comme je vous disais au début, représente l'immense majorité des vues. De même pour le à suivre, qui est très intéressant, beaucoup plus que euh, le flux abonnement, les pages de chaîne, et ainsi de suite. C'est de cette manière qui est consommée YouTube maintenant. La page d'accueil fait quasi toute la différence et les recommandations YouTube représentent une majeure partie de tes vues. Ce qui veut dire que ma vidéo n'a pas été du tout proposée dans quelconque accueil YouTube que ce soit. Et vous savez où ça se vérifie Ça se vérifie sur la version mobile de YouTube Studio. Là, je remonte par exemple ici sur cette page et il est dit les spectateurs réguliers choisissent de regarder cette vidéo moins souvent que d'habitude, ce qui contribue contribue à diminuer le nombre de vues de 51%. Mais ce que vous ne précisez pas, euh, mes amis de YouTube, c'est pas que les spectateurs réguliers la choisissent moins, c'est que les spectateurs réguliers se la voient, mais, je sais pas, 300 fois moins proposés. Et ça se vérifie, comme je vous l'ai dit, sur l'application, ou et je lis, hein, ce n'est pas moi qui le dis. <rire> Il faut creuser un petit peu avec YouTube pour comprendre leur censure. Moins de vues provenant des recommandations YouTube. Cette vidéo a généré 88 vues depuis les recommandations de la page d'accueil YouTube et la section à suivre. Les vidéos de votre chaîne en enregistrent généralement 11 000 à 19 500 sur cette période. Bon, j'ai dit 11 000 ou 10 300, vous avez compris, mais on est à peu près euh, sur du, je sais pas, 88... 11 à 19 000 Bah c'est, je sais pas, alors je n'ai pas les mathématiques comme ça à faire en rapide, peut-être sur à peu près entre 100 et 200 fois moins. Ce qui veut dire que YouTube a ma vidéo et a littéralement décidé de ne la montrer à quasi personne. Et ça, vous voyez, ça me pose problème et il y a un grand danger vis-à-vis -vis de ce site. Comme je vous ai dit, moi, quand je prépare une vidéo, ça me demande du travail. J'ai un monteur que je paye tous les mois. Et en plus, maintenant, pour les stories, j'ai des rédacteurs, donc j'ai un rédacteur qui m'a ré rédigé un script qui était de très bonne qualité. D'ailleurs, je trouve que la vidéo était très bonne. Le petit souci, c'est que arbitrairement, YouTube peut décider de prendre ta vidéo et de la cacher volontairement auprès d'un très grand nombre de personnes et donc la détruire et détruire toutes ses chances de succès de base. Ils l'ont pas complètement censuré, c'est une censure très soft, c'est-à-dire, tiens, les gens qui te suivent dans les onglets abonnement, on va toujours leur donner. Les gens qui ont les notifications, on va toujours leur montrer. Par contre, les gens qui te regardent que via l'accueil YouTube, eux, c'est niette ou quasi pareil, hein, parce que qu'on se le dise, hein, 88 vues sur 20 000 habituellement, ce n'est pas le thème le problème, et je l'ai montré avec les différentes vues euh, venant des abonnements, des notifications, etc. Et euh, le souci vis-à-vis -vis de ça, c'est que moi personnellement, et si vous suivez les vidéos euh, que je fais, euh, de temps en temps, j'en ai déjà fait deux annuellement où je montre l'ensemble de mes stats YouTube, à peu près 50% des gens qui regardent mes vidéos, 50% ne sont pas abonnés. C'est-à-dire que j'ai perdu l'accès à plus de 50% de mon auditoire sur cette vidéo parce que YouTube aurait décidé que le thème abordé n'était pas conventionnel n'était pas assez bon et ça pose un gros souci parce que alors je veux bien comprendre autant une vidéo elle n'est pas monétisée allez vas-y il y a des marques qui payent etc il y a de l'argent en jeu ça me dérange pas que cette vidéo précisément ne rapporte pas d'argent par contre ça me dérange grandement que cette vidéo soit censurée arbitrairement sans qu'on te le dise et même qu'on te le cache un petit peu dans les statistiques de la vidéo à coup de... Mmh. « Mais Les spectateurs réguliers choisissent de regarder cette vidéo manque d'habitude. Non, non, ils ne choisissent pas moins. Ils choisissent toujours autant. C'est vous qui la montrez moins. Et vous la montrez moins parce que le sujet vous dérange. Le problème de ce sujet, c'est que il va être suspendu au bon vouloir du robot ou alors de la personne qui a confirmé ce que le robot disait. Et à ce moment-là, je me demande comment se passe cette mini-censure. Moi, je pose la question est-ce que c'est ce thème en particulier qui cause cette mini-censure Est-ce que c'est la personne qui l'a regardé Il s'est dit Oula, ça c'est chaud, bah tiens. Et là, il a pu appuyer sur un bouton et dire celle-là poubelle, on ne va pas la montrer aux gens et ça c'est problématique parce que que vous puissiez décider de ce qui va gagner de l'argent sur votre plateforme ou pas, bon ça me dérange pas, je peux comprendre, j'ai ce niveau de compréhension par contre que vous puissiez décider de tuer une vidéo dans l'œuf et de chier sur le travail d'un de vos créateurs qui a quand même, voilà, c'est les créateurs qui font vivre votre plateforme c'est absolument dramatique dans la mesure où si la vidéo respecte vos conditions d'utilisation, il n'y a aucune raison pour que vous la cachiez volontairement auprès d'une majeure partie de l'auditoire de la personne à mon sens, quelque chose de juste, ça devrait être la vidéo respecte les conditions Oui, non. Monétiser Oui, non. Point. Il n'y a pas de censure à mettre au-delà de ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que moi, pour mes vidéos d'histoire, je devrais me censurer. Moi, même si j'ai envie d'assurer un succès constant dans ma vidéo et que vos algorithmes derrière arrêtent de se dire, euh, bah écoutez, ce gars, à des moments, il fait des vidéos qui marchent pas trop. Peut-être qu'on va un peu moins le montrer. C'est comme ça que fonctionnent les, les algorithmes YouTube. Si t'as la cote sur YouTube, t'es plus montré. Si t'as moins la cote, ou si tu l'as de moins en moins, tu l'es moins montré. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que je vais devoir adapter mes thèmes. Je vais devoir arrêter de parler d'histoire euh, de meurtre, peut-être Ou alors, Peut-être éviter de parler d'organisations comme les francs-maçons Bah pourtant je ne les ai pas dénigrés, j'ai raconté que des faits, il y a des sources Tu vois, c'est quelque chose, ça a été un travail quand même Et c'est une affaire qui a été documentée dans la presse Donc je n'ai rien inventé, ce n'est pas des fake news, tu vois ce que je veux dire Donc à partir de ce moment là, qu'est-ce que ça veut dire Je dois m'auto-restreindre pour rentrer dans vos bonnes grâces Et faire en sorte que mon travail soit regardé comme il le mériterait Bah je trouve ça absolument horrible parce que YouTube, pourquoi est-ce qu'ils se permettent On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils se permettent de le faire Parce que c'est les seuls roi du marché. Il n'y a pas de concurrent à YouTube. Et ça, c'est un grand problème, notamment sur plusieurs choses sur dans l'Internet, tu vois, c'est que YouTube, comme Twitch, n'a pas de concurrent qui est assez puissant pour pouvoir leur poser des problèmes et euh, attirer des personnes qui ne seraient pas contentes. C'est-à-dire que si t'es pas content de YouTube, à l'heure actuelle, bah, soit tu te mets un doigt au cul ou alors tu vas faire des vidéos en 4K de voyage sur Vimeo. Ce qui va intéresser pas grand monde, bien que je ne méprise pas les gens qui fassent des vidéos sur Vimeo, qui est une plateforme euh, qui est pas mal, j'avais plus quoi dire. <rire> et ça, c'est un énorme souci parce que je sais que certains vont faire mais c'est euh, euh, euh, leur plateforme, ils font ce qu'ils veulent, euh, c'est eux qui ont le droit de dire ce qu'il y a dessus ou pas. Si t'es pas content, t'arrêtes. Mais sauf que je n'ai pas le choix parce que c'est mon travail à l'heure actuelle. Si j'avais le choix et si j'étais pas content avec YouTube, j'irais développer autre chose, mes vidéos sur d'autres plateformes. Sauf qu'à l'heure actuelle, si tu veux être vu, t'es obligé d'être sur YouTube, ce qui fait qu'ils tiennent les cordons de la bourse et les cordons de la parole, ce qui est un gros gros gros danger en soi parce que ça limite grandement la liberté d'expression et la liberté d'expression sur les thèmes choisis et abordés. Et c'est aussi des thèmes qu'on peut retrouver, notamment sur, euh, du coup, des réseaux sociaux, comme par exemple Twitter ou autre, quand ils décident de bannir arbitrairement des gens ou pas. C'est un grand danger pour la liberté d'expression, bah, j'aimerais pas dire pour la démocratie ou autre, parce que je vais pas faire de la philosophie ou quoi, mais le fait qu'un être humain employé de chez YouTube, qui n'aurait peut-être même pas le même jugement qu'un autre employé de chez YouTube qui a regardé ma vidéo, puisse décider ou pas de son succès et un nombre de personnes à laquelle il sera montré, je trouve ça absolument dramatique. Donc, YouTube, euh, vous êtes bien sympa, personnellement, j'ai bien mangé sur votre plateforme, et euh, je la trouve très très cool, je suis moi-même un grand consommateur de contenu. Mais sur ce genre de choses, vous faites de la merde. Vous faites de la grosse grosse merde et c'est un manque de respect profond de vous croire en mesure de décider du succès ou non d'une vidéo, des thèmes abordés ou non par vos créateurs. Regarde la monétisation, je peux le comprendre, mais ce genre de choses, ça, c'est vraiment une attente grave à la liberté d'expression et personnellement, ça m'emmerde. Donc euh, voilà. Maintenant, la seule chose que je peux peut être faire, c'est bah, écouter le lien de ma vidéo en question dont je viens de parler dans la description ainsi qu'en petite fiche ici. Si vous avez envie de la regarder, je vous invite à aller là parce que ça a été un travail incroyable, notamment le monteur qui monte aussi cette vidéo. Bah, grand coeur sur toi, Mathéo, a fait du sale, donc si vous voulez, vous pouvez kiffer. N'hésitez pas à donner votre avis à vous dans les commentaires, ça pourrait être intéressant, dans euh, bah, d'autres discuter, tout simplement. Je remercie ceux qui l'ont regardé, euh, bon, euh, je sais pas quoi vous dire. Abonnez-vous peut-être avec la cloche pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos, même celles que YouTube voudrait me censurer. Je vous dis à la prochaine les amis, hein euh, bisous